À Lyon, à Paris Les choses se passent pas comme prévu, hein, parce que je peux, je peux pas les raconter j'avais prévu, que Sarkozy-Juppé seraient dégagés, puis après Hollande s'en irait tout seul, puis que Val se prendrait une tôle pareille. Je veux dire, toutes les révolutions commencent comme ça. Et la révolution citoyenne, c'est pareil que là. Ça commence par un moment où euh, l'ancien système n'a plus fait en lui-même. Je fais pas semblant d'avoir une doctrine révolutionnaire. D'accord Je ne fais pas semblant. Alors, des fois, je fais semblant de parler d'autre chose. Est-ce qu'il y a de la violence en moi Mais oui, mais vous la trouvez Mais ça coup... vous perdra, euh, c'est ça T'as vu ça euh, T'as vu C'est dégueulasse, c'est ça. Allez, on s'en va. Au Donc, revoir. toujours, ça se trouve, ce type est au pouvoir et vous êtes au courant de rien Tu aurais imaginé, encore euh, deux, trois mois, déjà en train de crier « On va gagner dans un meeting que j'animais. » J'aurais pu te vie bordéliser vieille. ton plateau. <rire> mais faut mais... pas nous citoyer, M. Mélenchon. <rire> Donc là, les courbes se sont croisées avec Hamon, et maintenant, on s'occupe du suivant dans la liste. Le suivant dans la liste, c'est Monsieur Fillon. C'est plus compliqué. Si on le rattrape, ça change tout. La République inachevée, tant que le peuple n'est pas souverain dans son pays, en tout et pour tout Et rappelez-vous qu'on ne représente pas une secte, mais le peuple français. D'accord À partir de ce soir. volez mmh. oui. vous le bien dans la tête parce que ça va vous donner du... Mmh. de la respiration. Et sinon, ben, on aura bien travaillé et puis voilà.